Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation euh, préparée pour vous par l'équipe OpenAntoine Algérie qui va vous présenter euh, la, un écran LCD euh, tactile compatible avec Raspberry Pi. L'écran que nous allons vous présenter est un écran WaveShare de 3,2 pouces euh, qui euh, dispose d'un stylet pour la partie tactile, bon il peut être utilisé directement avec les doigts mais le stylet facilite grandement l'utilisation. Nous avons ici sur le côté trois boutons qui sont programmables donc qu'on peut utiliser dans nos programmes pour soit gérer l'interface graphique d'application ou bien pour d'autres euh, utilités. Alors, l'écran dispose d'une partie qui se bloque directement sur la Raspberry qui est composée de 26 pins. Cela pour qu'il soit adaptable et utilisable même pour une Raspberry euh, euh, Pi modèle 1 de la première génération qui, elle, contenait 26 GPAO seulement. Alors, ici nous avons nous allons vous montrer comment il se plug. Alors là, c'est une Raspberry Pi 2. Donc, on le met dans ce sens. Il faut faire attention que les pines qui sont en haut soient connectées avec les pins 3,3 3 et 5 volts euh, du GPAO de la Raspberry Pi. Donc, il suffit seulement de plugger. L'écran maintenant est prêt à être utilisé. Il communique avec la Raspberry en utilisant euh, le SPI. Donc euh, maintenant nous allons voir euh, étape par étape comment euh, configurer notre système Raspbian, dans notre cas, pour qu'il euh, affiche l'interface graphique euh, sur euh, cet écran tactile. La première chose à faire est de se connecter sur le site wiki de, du fabricant qui est Waveshar Là on aura plus d'informations sur l'écran Il y a deux possibilités pour l'utilisation de cet écran La première est de télécharger une image complète du système d'exploitation qui contient tous les drivers nécessaires pour le fonctionnement de l'écran Mais dans notre cas, nous allons utiliser la méthode manuelle Donc on va installer le driver directement c'est le LCD Show 170309 pour, pour le moment qu'on va télécharger sur le système pour le transférer sur la Raspberry Pi pour pouvoir l'utiliser. Après avoir téléchargé l'archive qui contient les drivers nécessaires pour l'écran sur notre machine il nous faut maintenant les transférer par SSH à notre Raspberry Pi avec la commande scp comme vous pouvez le voir Après avoir transféré le fichier, il nous faut maintenant nous connecter sur la Raspberry en SSH. L'archive est bien là, sur notre répertoire pi. Nous allons maintenant extraire l'archive avec la commande xvfz. nous nous retrouvons avec un répertoire qui s'appelle lcd show on va se positionner à l'intérieur du répertoire et là nous avons un ensemble de fichiers de configuration qui sont déjà prêts c'est des scripts shell parmi lesquels lcd 32 show tout simplement 32 pour 3,2 pouces c'est celui qu'on va utiliser pour euh, faire marcher notre LCD. Il suffit de mettre point anti slash LCD32 show et le script s'exécute. Voilà. Et puis il va rebooter notre Raspberry. Nous allons voir maintenant le résultat de l'exécution de ce script. Maintenant que tout est configuré, euh, nous allons euh, alimenter notre carte de Raspberry et voir euh, le résultat de notre travail. Il suffit d'alimenter l'écran. l'interface Raspberry avec la souris ici nous avons la corbeille l'heure ici on a l'utilisation du processeur le son, le réseau, bluetooth si maintenant je clique ici voilà les programmes qui sont ici. Donc l'interface marche parfaitement. S'il y a des problèmes de calibration par rapport à l'utilisation euh, du stylet tactile, euh, il y a une procédure et un programme installé qui permettra euh, de configurer la position, les positions max et de tester euh, la, les capacités tactiles de l'écran. Voilà, donc... Comme euh... vous pouvez le voir, je peux commander la souris. Sélectionner, par exemple. Ou bien lancer tout type de programme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation qui, nous espérons, pourra vous aider et vous aiguiller sur le choix d'équipement pour vos futurs projets. D'ici là, nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux, ou bien à vous abonner, bien sûr, sur notre chaîne YouTube, pour ne rater aucune de nos futures réalisations. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam